Salut c'est Martouf, alors bienvenue dans un nouvel épisode de la série histoire de la monnaie donc nous avons déjà passé 5000 ans d'histoire ici à regarder depuis le don dans une communauté de confiance en allant jusqu'aux crypto-monnaies en passant par les monnaies locales, les banques commerciales, les banques centrales et les jetons valeurs qui sont faits, la monnaie sonnante et trébuchante du système comme le dit Greber, c'est un système qui est le complexe militaro-impôt-mine-esclave, un truc comme ça. Et ça, ça, ça montre bien en fait qu'il y a tout un système. Et avant, c'était le système de monnaie scripturale qui a fonctionné pendant 2700 ans avec les tablettes d'argile sumériennes. Et encore avant, le don dans une communauté de confiance qui existe toujours dans les familles, ou avec ses potes, quand tu leur payes des bières dans ta tournée et que tu ne comptes pas et tu te dis que forcément si c'est tes potes, tu recevras en échange aussi des bières. Donc euh, après ce tour d'horizon, nous avons aussi observé quelques alternatives qui se sont faites au XXe siècle, quelques systèmes, quelques expériences qui ont été faites pour introduire beaucoup de notions différentes. Et euh, avec les crypto-monnaies, on a vu ce qui est probablement un avenir intéressant parce qu'il est très présent. Les la monnaie, la monnaie enfin, tout ce qui est derrière les crypto-monnaies ont beaucoup de ressources financières et certains états en Suisse notamment euh, du côté de Neuchâtel c'est très intéressant mais aussi du côté de Zoug en Suisse le gouvernement suisse fait tout pour euh, ne pas louper à son habitude d'être la place financière internationale qui compte toujours dans tous les domaines, dans tout ce qui est la monnaie donc euh, finalement euh, là on voit qu'il y a des convergences d'intérêts qui font que ça aura encore de l'avenir un moment mais il existe aussi d'autres alternatives qui sont un peu un mélange de tout, qui revoient la manière dont on fait le code monétaire, parce que les crypto-monnaies, on reste toujours à ce qui a été inventé il y a 2700 ans avec un jeton qui a une valeur dans laquelle on met de la confiance. Et donc c'est intéressant aussi de se replonger dans qu'est-ce qu'une monnaie, qu'est-ce qu'un système économique, qu'est-ce qu'on veut en faire, à quoi ça sert et c'est le boulot qui a été fait euh, par Stéphane Laborde qui en 2010 a sorti la théorie relative de la monnaie et c'est ce qu'on va parler ici ces prochaines minutes donc moi j'ai lu ce bouquin en 2010-2011 quand il est sorti et j'ai pas toujours tout compris au début mais après c'est venu gentiment et j'ai bien compris et maintenant j'en ai une compréhension critique où euh, je vais donner mon point de vue notamment sur l'histoire de la monnaie dont je me suis un peu spécialisé là-dedans à l'auteur qui lui me répond euh, la monnaie sumérienne, là il n'a pas compris et il ne veut pas la mettre dans le bouquin de la TRM euh, il m'a dit ça ne sert pas ce que j'ai envie de démontrer donc je ne le mettrai pas donc voilà, ça donne un peu le personnage il est très intéressant d'avoir donné cette idée de théorie relative de la monnaie mais c'est un gars qui est un peu imbuvable et qui a ses adeptes autour de lui qui le défendent qui sont aussi assez imbuvables donc si vous tombez sur théorie relative de la monnaie il faut passer outre le fait qu'il y a un certain personnage autour qui... qui sont assez imbuvables et qui font en général fuir la plupart des gens qui essaient de s'intéresser à ce système, qui est quand même très intéressant, même s'il a quelques défauts que l'on va pointer et que ces gars-là ont aussi un peu peur de pointer parce que ça détruit en fait leur idée d'une certaine manière. Donc je vais rentrer dans le plus en détail, Stéphane Laborde est donc du côté mathématicien, mais il adore le logiciel libre aussi, et il a eu à un moment donné l'envie de faire comme Richard Stallman l'a fait pour le logiciel libre, mais lui pour des monnaies libres. Donc c'est-à-dire quelles sont les règles qui font qu'une monnaie est libre, tout comme quelles sont les règles qui font qu'un logiciel est libre. Stallman avait dit, un logiciel, on doit pouvoir le bidouiller. Donc, une des règles principales, c'est qu'on doit pouvoir le redistribuer, on doit pouvoir avoir le code source à disposition. Et dans les monnaies, où est le code source J'ai aussi un copain à un moment donné, ingénieur, qui a voulu comprendre le système monétaire, il m'a dit « Où est le code source Comment ça marche Où est la documentation, les références ?» Et bien là-dedans, il n'y a rien. Hein. Les économistes, c'est juste des politiciens qui se tapent dessus avec leur propre avis. Mais il n'y a rien de précis, tout est flou, il y a des lois à comprendre, c'est différent dans chaque endroit. Il y a des anthropologues, il y a des juristes, des... c'est un truc très compliqué, très complexe, avec de multiples étages. Donc voilà, Stéphane Laborde est reparti sur les règles de base qui font qu'un système monétaire est ce qui correspondait à son envie de créer des monnaies qui soient libres. Et alors la monnaie libre, c'est surtout une monnaie dans laquelle on a la possibilité d'en entrer ou sortir dedans. On a le choix de ses propres paramètres. Et voilà que déjà une des contradictions, c'est que la première implémentation d'une monnaie libre, qui est la G1, donc ça s'écrit G1, le G il a un truc bizarre, un circonflexe à l'envers, c'est une variable mathématique inventée par Galuel, le G de Galuel, qui représente le futur qu'on ne connaît pas, donc c'est justement Stéphane Laborne qui a son pseudo c'est Galuel. Donc ce G1, G1, June des fois aussi dit comme ça, c'est cette nouvelle monnaie, cette implémentation qui est sortie en 2017, eh ben, elle ne respecte déjà pas totalement la théorie relative de la monnaie où elle dit qu'on doit pouvoir choisir ses paramètres quand on entre dans une monnaie donc on peut choisir d'y entrer ou pas mais là voilà qu'il n'y a qu'une seule version qui existe et si je ne suis pas d'accord avec les paramètres je peux faire un fork mais je ne peux pas y entrer vraiment il y a des nuances alors le but du jeu, quelle est l'intention là derrière avec le bitcoin on a vu que l'intention on ne la connaît pas c'est embêtant moi je trouve j'aime bien connaître l'intention derrière la chose pour savoir vraiment où on va donc l'intention derrière euh, cette monnaie libre c'était le fait de créer un étalon de valeur euh, une unité de mesure, de valeur économique avec un étalon qui soit égal pour tout le monde dans l'espace et dans le temps Alors, comme ça, ça peut pas être un peu louche mais je vais expliquer donc il se trouve que le mètre, c'est quelque chose de précis c'est un 40 millionième de la circonférence de la Terre, donc des méridiens qui passent par les pôles. Donc c'est quelque chose qui a une mesure, qui est liée à la Terre, qui est liée à tous les humains. Et le maître, eh ben, il est utilisé comme ça, il ne va pas être différent avec un humain ou un autre humain. Et l'économie, eh ben, c'est clairement quelque chose, sans humain il n'y a pas d'économie. Donc Stéphane Laborde s'est dit qu'il fallait un talent de valeur qui soit lié à l'humain et que les talons devaient être liés aussi aux générations des humains avant et après. Alors c'est vrai qu'actuellement, surtout après la fin du système de Bretton Woods, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, on a vu que les devises sont toutes flottantes les unes par rapport aux autres. Donc on ne sait pas vraiment, il y a un taux de change qui est tous les jours différent, et ça dépend de l'offre et de la demande, et de toutes les manipulations qu'il y a derrière. Donc euh, comment mesurer quelque chose donc on voit qu'on a aussi des unités de mesure euh, en euros, en francs-suisses, en dollars, en yens. Et tout ça, euh, ben on doit déjà les convertir l'une dans l'autre pour y arriver. Mais en plus, à l'intérieur de la zone euro, on voit que c'est très différent. Il y a des salaires qui sont différents, donc des pouvoirs d'achat qui sont différents. Moi, j'aime bien chercher le, le prix du pain au chocolat un peu partout. Et le prix du pain au chocolat un peu partout, il est très différent. On voit qu'il y a des écarts du simple au triple, suivant les régions. Et donc... Euh, ce n'est pas un étalon de valeur fiable, le fait que ben, ça vaut 1 euro mon pain au chocolat, ou 2 euros. Ou... Il y a des trucs qui sont vraiment très variables. Donc il y a des échelles, et on voit qu'on se refait une représentation mentale d'une échelle. Donc Stéphane Laborde, ce qu'il essaie de faire, c'est de se dire que la seule manière de faire un étalon qui soit valable dans le temps et l'espace, bon, ce soit de donner ce qu'il appelle un dividende universel, c'est un peu comme un revenu de base, on donne à chacun la nouvelle création monétaire. On a vu avec le crédit social, c'était un peu pareil aussi. Donc chaque personne est co-créateur de la monnaie et reçoit eh ben, la nouvelle monnaie. Et chaque jour, c'est comme ça avec la G1, chaque jour, chaque personne reçoit 10, quelque chose, June, June, g et on reçoit ces 10, et tous les solstices, il y a une augmentation de ce dividende, ce qui fait que ça a un effet de faire fondre la monnaie. Donc c'est un retourné référentiel, hein, c'est des questions mathématiques, mais ça fait le même effet, en fait, si je reçois régulièrement un montant plus haut, je vais rattraper les riches de l'époque, qui eux ont reçu aussi régulièrement un montant qui était plus petit. Donc avec ça on fait une égalité spatio-temporelle. C'est rajouter une fonte de la monnaie, comme on l'a vu avec Silvio Gazelle, la monnaie fondante, Sylvio Gessel qui habitait à un moment donné dans les Hauts-de-Neuchâtel, au Val-de-Rue, donc il y a aussi des liens toujours avec Neuchâtel. Et puis, cette histoire de Stéphane Laborde, c'était très intéressant, parce que alors là, on voit que chacun a un potentiel de création monétaire, on le répartit dans le temps, et on a quelques paramètres. Alors lui, il a choisi comme étalon de valeur pour pouvoir savoir le lier à l'humain, ce qui lui semblait être un invariant humain, statistiquement, c'est l'espérance de vie de l'humain. Alors il l'utilise sur la durée. Et la moitié de l'espérance de vie d'un humain, c'est environ euh, 41-42 ans. Euh, suivant les zones économiques, suivant les populations. Hein, au Zimbabwe, il meurt à 36 ans, euh, c'est l'espérance de vie, donc euh, ce sera plus petit. Et avec ça, on arrive à faire quelque chose qui garantit. Donc le, ce DU dépend de l'espérance de vie et dépend... Euh, aussi de la masse monétaire qui est déjà en jeu et du nombre de personnes pour pouvoir le diviser en nombre de personnes donc voilà il y a tout un calcul qui est fait et avec cette G1 qui est lancée maintenant il y a tout un réseau avec un logiciel qui s'appelle Dunitaire qui va régulièrement vous donner votre dividende universel mais pour autant d'être dans le réseau donc là il y a un système de toile de confiance qui apparaît dans la plupart des crypto-monnaies on n'en a pas besoin parce qu'on fait juste des jetons de valeur mais dès le moment où on doit donner à quelqu'un, qu il faut s'assurer qu'il n'ait pas plusieurs identités dans le même réseau. Donc, euh, on doit chercher à avoir une seule identité par personne. Et comment le faire Il y a deux manières. Soit c'est comme les cartes d'identité, c'est un état, une autorité centrale qui les délivre. Ou alors, eh bien, c'est une toile de confiance, comme on l'utilise dans le GPG, euh, qui a quelque chose d'intéressant. Donc, chacun doit connaître. Cinq autres personnes qui le cooptent, qui le certifient pour lui dire je le connais, il n'a pas d'autre identité là-dedans, je certifie qu'une seule identité. Et les gens qui sont dedans peuvent faire venir d'autres personnes pour faire grandir cette toile de confiance. Alors voilà, ben, cette monnaie existe, ça vaut la peine de le savoir. Dessous c'est une sorte de blockchain qui fonctionne avec des réseaux et il y a un espèce de pot commun qui est fait pour rémunérer les personnes qui mettent à disposition des nœuds. Mais il n'y a pas de course à la puissance là-derrière, Ça, c'est un principe qui est un petit peu différent dans le fonctionnement. C'est décentralisé encore plus, et les notions de client-serveur sont encore découpées en plusieurs parties. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je veux quand même faire juste un survol ici. Donc, euh, dans les soucis, c'est que moi j'ai un compte, je suis super content, je suis super riche, mais il n'y a pas de marché. C'est comme les blockchains, en général, le, toutes les crypto-monnaies, il n'y a pas de marché. Donc c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt non plus pour imposer l'utilisation de cette monnaie. Donc c'est dur à essayer de trouver quoi je vais dépenser. Je suis super riche, mais je ne peux pas dépenser mon fric. Là, on, on commence à comprendre l'histoire des impôts, parce que sinon, ça ne saute pas aux yeux. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'abondance de chiffres qu'on va avoir du pouvoir d'achat. L'accès, c'est aussi très intéressant. Et je pense que ça vaut la peine d'expérimenter ça. Après, euh, je comprends Stéphane Laborde quand il met une, une durée liée à l'espérance de vie pour faire cette fonte qui, qui va gentiment réguler le fait que bah, les premiers arrivés dans le système ne vont pas dominer, comme c'est le cas avec la, la monnaie des banques commerciales. Hein. Si dans la Trente Glorieuse, on a plein de gens qui ont fait des crédits, à un moment donné, ils en ont profité tout de suite, et puis c'est les générations futures qui payent, et quand tu es né 30 ans plus tard, tu nais avec des dettes, et tu n'as pas profité des infrastructures des 30 années précédentes. Euh, ben là, en fait, c'est une inégalité, un déséquilibre. Donc avec ce système de fonte, et de dividendes universels qui est réajusté, euh, ben on n'a plus de problème. Mais par contre... Je comprends bien qu'on fasse une durée où on atténue à la moitié de l'espérance de vie. Mais ce que je comprends pas, c'est que l'échelle là-dedans de valeur dépend aussi de l'espérance de vie. Je ne vois pas le lien avec ça. Et elle dépend de la masse monétaire. Là, ça devient compliqué. Donc, je rentre dans des détails un peu techniques. Mais si je veux simplifier, mon souci là-dedans, c'est que cette toile de confiance elle peut pas grandir, elle est là pour limiter le nombre de personnes qui vont rentrer dans le système parce que s'il y a des trop grandes variations comme le DU, le dividende universel des données dépend et donc tout le système d'échelle de valeur dépend du nombre de personnes si on a une croissance exponentielle de ce truc là, si on a des grandes variations des gens qui partent et qui rentrent, eh bien on fait effondrer le système ce système ne fonctionne pas, donc moi ça me pose un souci et ce que j'ai envie, c'est une autre intention. L'intention, c'est de faire un étalon de valeur. Mais un étalon de valeur ne va pas me servir à grand-chose. Il ne va pas me servir à vivre. Moi, j'aimerais, comme un revenu d'existence, par exemple, un revenu qui permet de vivre avec ce que je reçois et à l'endroit où je vis. Ça, ce serait une vraie théorie relative de la monnaie. Alors, c'est ce qu'on verra plus tard avec le système monétaire équilibré, c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé jusqu'à présent Une théorie des protocoles de système de mesure Enfin, il y a plusieurs mots, c'est encore un peu flou dans les dénominations mais on verra ça aussi dans une prochaine vidéo quels sont les paramètres pour faire un bon référentiel et comment éviter euh, ce petit défaut de la G1 mais qui euh, comme son nom l'indique n'est que la version 1 donc peut-être qu'il y aura d'autres versions qu'on pourra corriger tout ça, il n'est pas impossible de faire un fork, c'est un logiciel libre on peut récupérer, modifier les règles, et puis c'était un peu ce qui était voulu, c'était créer un écosystème avec plein de monnaies libres en tout genre. Bon, le souci après c'est, ok, si j'ai un revenu de base dans chacune des monnaies, là j'ai une, là j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre, j'ai cinq, j'ai six, euh, est-ce que c'est juste Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire une inégalité spatio temporelle entre les gens qui ont... Hmm. Là aussi je trouve qu'il y a un souci ce qu'on résoudra avec aussi le système monétaire équilibré de voir ça en tant que protocole inter différents codes monétaires bon alors je te recommande d'aller voir sur dunitaire.fr de te documenter sur la monnaie libre, la G1 ça vaut la peine de faire l'expérience, ça vaut la peine d'essayer de la développer il y a vraiment quelque chose d'intéressant là derrière et comme toutes ces expériences, eh bien, on verra sur quoi ça émerge toutes ces expériences qui font que tout d'un coup on tombera sur le vrai nouveau système qui va émerger et qui va être intéressant et peut-être corriger plein de problèmes. Alors à bientôt dans un nouvel épisode pour apprendre encore plus sur les référentiels, sur comment ça marche et comment créer un bon système. A bientôt